content de vous voir. On va regarder l'évolution de ma deuxième groupe. Euh, je sais que la première n'est pas encore terminée. Euh, on est présentement en floraison, mais euh, j'ai une nouvelle tente Spider-Man Farmer, avec une nouvelle lumière, spider Farmer, la SF1000. Et vous savez, j'ai mis deux euh, graines de cannabis dans la terre. Je le sais, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui veulent que je j'utilise. Le, le principe de mettre les graines de cannabis là, euh, dans un papier scot dans un Ziploc, mais j'utilise la bonne vieille méthode de mettre la graine de cannabis dans la terre. J'avais mis deux graines dans deux contenants, j'en ai rajouté deux autres. J'ai rendu à quatre plants, mais écoutez, la raison est bien simple, c'est que j'ai appris que euh, ces graines de cannabis-là, de Wet Panties, qui viennent de BDK génétique, mais c'est des graines euh, régulières. C'est pas des graines de cannabis féminisées. Donc, ça se peut que j'ai des plants mâles. Donc, si on a des plants mâles, euh, présentement, euh, c'est pas ce que je veux. Donc, euh, aussitôt que je vais voir que c'est des mâles, je vais les détruire, les tuer. Et puis, c'est quand que les petites euh, pochettes là, de pollen vont grossir, parce que les branches puis la, la tige principale, là, il y a des un genre de petits bouquets là qui, qui commencent. C'est des pochettes de pollen. C'est le mâle commence à fleurir donc on le détruit donc j'ai quatre euh, plants euh, qui poussent euh, les quatre graines ont euh, germé j'ai déjà là, quatre petites euh, plantes qui poussent on va voir ça très bientôt et puis assur assurément là que s'il y a des mâles là-dedans j'espère au moins avoir euh, deux plantes femelles parce que si on avait trois mâles euh, on se retrouverait seulement avec une plante femelle wet panties. Je remercie encore euh, root base euh, le grower, master grower, youtuber, Instagram influenceur qui m'a donné euh, ces graines de cannabis là, ces semences là de BDK génétique. On va le mettre en joint grâce à Nico. C'est la deuxième fois là que Nico m'envoie du cannabis que j'aime beaucoup. Euh, ça ici c'est le Super Pink Kush. C'est un une génétique, c'est un phénotype de pinko. J'imagine que je pas trouvé sur Internet. C'est le deuxième joint que je filme. Je l'aime beaucoup. Et Nico nous a envoyé aussi une autre variété. Euh, je ne vais pas la perdre, je l'ai pris en note. C'est le Purple Dream. Euh, on connaît pas okay. le Purple Dream chez Winman, mais on connaît les deux variétés qui forment cette génétique. Donc, euh, cette variété, ça prend le Granddaddy Purple. On connaît le Granddaddy Purple à Winman avec Riff, le Subway Scientist, une vidéo que j'ai faite là, là très longtemps. Merci encore, Nico. Pour le Super Pink Kush, euh, je l'aime beaucoup, c'est mon préféré entre les deux. Donc, le Purple Dream, c'est fait avec du Grand Daddy Purple et du Blue Dream. Mais je trouve là que j'en ai fumé un joint de Purple Dream, je trouve pas qu'il goûte comme le Blue Dream. Je trouve qu'il goûte plus comme un... on se calme, on se calme, comme un Bayou qualité. On sait que le Bayou... Euh, originairement, là, je sais qu'ils ont changé de variété. Le bayou, je sais plus c quoi quelle variété que c'est, mais au début, le bayou c'était du purple cush. Maintenant on sait que le bayou, c'est plus du purple kush. Hein? En tout cas, les variétés changent, puis euh, sans nous avertir, ils changent la variété, puis c'est encore le même nom, Bayou. Euh, c'est arrivé à l'occasion quelques quelques fois là, à la SQDC qu'ils nous ont changé la variété dans le contenant sans changer le nom de la marque, ça c'est pas correct, euh, vraiment Mais oui. Imaginez un moment donné, tu achètes un pinkouche de San Rafael, et tu te retrouves avec du M39 à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Mais ben, C'est ce qui arrive à la SQDC, on sait le Helios. On connaît le Helios d'Exo. C'était du oui Et là, tout d'un coup, c'est rendu du Snow Léopard. Snow Léopard, puis oui c'est pas pareil. Mais ils ont quand même gardé le nom. Euh, j'ai un blanc, ils ont, même, ils ont quand même gardé le nom avec euh, EXO, pour complètement euh, un blanc. Mais ça c'est pas correct, euh, je suis en train de le chercher encore, je vais le dire, de deux minutes, de donc, Nico, il m'a envoyé un petit message. Euh, et voilà, je t'envoie une autre petite surprise avec deux variétés. Merci Nico. Que je ne peux pas me passer. Ils sont excellents. Le numéro 1, le Super Pink Cush. Et le numéro 2, le Purple Dream. Comme je vous le dis, je trouve que plus là, le Purple Cush. Sûrement là, comme le Grand Daddy Purple. Plus que le Blue Dream. Parfait. Parfait, parfait. Un petit message personnel ici. D'accord. Donc, euh, j'espère... Euh... D'accord, d'accord. Beaucoup de petits messages privés ici. Donc, c'était pour encourager ma chaîne. Euh, bonne fumette et santé-bonheur, comme dirait le show de boucan. Donc, euh, on va continuer le super pink-couche que j'adore, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci vraiment, Nico. Et Je suis vraiment content de vous montrer mes quatre mes quatre wet panties qui ont germé, encore 100% euh, de succès avec ma méthode de prendre une semence, une graine de cannabis, la mettre dans la terre, environ un centimètre de profond, on rabrille la graine de cannabis de terre, et puis on, on arrose un peu, et 3-4 euh, jours plus tard, là, la graine de cannabis va euh, germer, et si ça n'a pas germé, mettre un petit peu d'eau, et en général, ça fonctionne très bien. Euh, dans ma première grow, euh, j'ai réussi à 100%. Dans ma deuxième grow, j'ai réussi à 100%. Donc, euh, je vais continuer à garder cette méthode -là de prendre une graine de cannabis et de la mettre dans la terre. Euh, c'est toujours comme ça qu'on a fait. Euh, ça, c'est le sujet de conversation euh, que Willman est le plus attaqué. Euh, je pensais que commençant, ma chaîne, euh, ma... ma, ma ma série de vidéos, euh, Master Grower, beaucoup de gens m'ont critiqué, « Hey, t'es pas un Master Grower, Mais là, c'est... Le monde ne pas, là, qu -ce que c'est un petit peu de l'humour qu'on fait. Euh, ensuite de ça, quand j'ai parlé aussi du pH à 6.5, plusieurs personnes m'ont dit, « Ah, le pH, ça peut être 6.4, 6.3... Euh, » Plusieurs gens m'ont attaqué sur plusieurs choses, des haters, ça n'existe pas de problème, mais la chose que les gens ont le plus été frustrés la chose que les gens n'acceptent pas, ce n'est pas l'histoire du master grower. Ce n'est pas l'histoire du tabac. Non, non, non, le tabac des colis, ce pas ça, man. La chose que les gens me reprochent le plus dans toute la chaîne de Winman, c'est pas de fumer du SQDC à place du BC, non. C'est de pas mettre mes graines de cannabis dans un, dans un scot towel pour la faire germer dans un Ziploc. Si tu savais la merde et la shit que je mange pour ça, bro, <rire> plus que n'importe quoi d'autre de, de ma chaîne Winman. Plus que n'importe quoi d'autre de ma chaîne We Man. Mais les gars, euh, je veux pas vous provoquer, pardon, euh, je ne veux pas vous provoquer, mais je vais continuer à garder cette méthode. Euh, J'ai un taux de succès là, de 100% sur... Euh, sur 11 euh, graines de cannabis, j'ai eu 11% de euh, succès, 11, euh, 11 graines qui ont poppé. Fait que euh, je vais vous montrer mes 4 wet panties. Euh, ça pousse très bien là, sous la lumière SF1000 de Spider Farmer. Et je remercie encore là, euh, root base de m'avoir procuré ces graines de cannabis. Donc on va aller voir ça immédiatement. super petit kit, vraiment là, très très petit, regardez ma main, c'est la grosseur de ma main, l'extracteur le, d'air, le filtre au charbon, et puis je fais sortir ça là, vers le haut l'air, donc toutes les odeurs là, sont, rentrent par ici, quand là, ma fleur de cannabis là, va sentir le pot bien fort, l'air ça s'est aspiré, l'air rentre par là, là, puis ça sort puis ça sent plus rien. Voici ma superbe lumière, SF 1000. Et les 4 wet panties. Phénotype numéro 1, qui a été le deuxième à popper. On sait que le phénotype numéro 2 a grandi le premier. Et derrière, ici, là, on a le 4. Et finalement, le 3. Donc, est-ce que ce sont des mâles ou des femelles euh, bon, on va savoir ça seulement là, au moment de la floraison Donc euh, on est en période de croissance Et puis euh, c'est sûr que là présentement là, Ils ne sont même pas assez gros là, pour être des, des petits clones Donc on va pas commencer là, à, à calculer première semaine de croissance On n'est pas rendu là encore Donc présentement je donne encore de l'eau Je donne pas d'engrais et puis on va essayer de faire mieux que ma première grow. J'ai vraiment hâte d'avoir les résultats là, avec la lumière SF-1000. Et on va faire la grow au complet dans cette tente-là. Euh, de la graine de cannabis à la fleur, croissance, floraison, tout va, tout va y passer. Donc ce sont mes 4 wet panties qui viennent de graines de cannabis régulières. C'est très important, là, régulières. Donc, ce n'est pas des graines de cannabis féminisées. Ça ne va pas donner des fleurs euh, de cannabis, des cocottes. Il faut vraiment voir, là, au moment de la floraison, pour savoir si ce sont des mâles ou des femelles. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez suivre cette grow-là dans ma SF-1000, dans ma petite tente avec la lumière SF-1000 de Spider Farmer. Et je ne connais pas les Wet Panties. Mais, on va découvrir ça ensemble. Merci à tout le monde. Mettez un pouce. Merci à Nico. Merci à Nico pour le cannabis, le super pink couche. Merci beaucoup à tout le monde. Écrivez un commentaire. Allez voir là, sur mon Instagram. Weed oui, Indie Comment. Toutes les suivis de ma première grow avec des belles photos dans ma story. Je vous adore tout le monde. Je vous adore. Bye. À la prochaine.